Bonjour à tous, alors c'est Biambo Junior, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu sur l'affiche, nous allons parler de, de l'investissement ou encore de comment investir maintenant sur la société Ségéré Gabon. Alors la société Ségéré Gabon déjà, pour rappeler, c'est la société commerciale de réassurance gabonaise. Alors elle a été cotée en bourse, je rappelle que c'est une société voilà, qui avait fait Appel public à l'épargne sur le marché financier de la BVMAC. Donc, pour étendre ce mar euh, ses activités, dans la sous-région, donc les six pays membres de la CEMAC, elle avait décidé de faire appel public à l'épargne sur le marché à un montant à hauteur de 5 milliards. Alors, on était là sur le marché primaire, donc c'est-à-dire les fonds demandés n'étaient pas encore demandés, c'est-à-dire n'étaient pas encore financés sur le marché boursier, mais c'était d'abord sur le marché primaire. Donc là, l'entreprise le, demandait des personnes qui voulaient acheter des, euh, des actions hors marché. Et là, l'action était à 20 000 francs. Mais aujourd'hui, donc à partir du 26, la société SSG Gabon a été cotée en bourse. Donc, et cette cotation a été confirmée. Voilà. Euh, elle est cotée maintenant sur la plateforme donc, de la BBMAC. Si vous voyez même, les actions sont déjà en train de passer en haut. Donc, la société a été cotée et le cours de l'action en ce moment est de 20 500. Pourquoi Parce que nous sommes sur le marché, le deuxième marché, le marché secondaire. C'est-à-dire le marché euh, de la BBMAC. Alors, lorsque nous sommes sur le marché secondaire de la BBMAC, en ce moment, donc, il faut maintenant ce qu'on appelle faire entre la, la loi de l'offre et la demande. Donc, le cours de l'action, on est plus à 20 000, c'est maintenant à 20 500 parce qu'il y a des investisseurs qui souhaitent, qui l'ont acheté dans le marché primaire, qui souhaitent vendre leurs actions sur le marché secondaire. Et en ce moment même, donc, je crois qu'il y a un volume de, euh, de demandes, donc, d'actions de donc il y a 15 demandes, donc, et plutôt 10 personnes qui ont offert. Donc vous voyez bien que voilà, il y a des investisseurs qui ne veulent pas lâcher pour le moment leurs investissements parce qu'ils font confiance, on va y faire confiance, ils font confiance à la société SG Régabon pour leurs investissements sur 5 ans. Mais dans un, euh, 2, trois ou cinq mois, il y a des personnes qui vont vouloir, sur le marché secondaire, donc offrir leur. Voilà leurs actions. Donc, sans plus tarder, nous allons aller simplement sur la plateforme et vous allez voir la société donc, euh, dont je parle et vous verrez comment vous pouvez investir sur cette société. Alors, nous sommes donc là sur la plateforme. Ici, la société est là. Je la bloque donc actions. SCGR, Société commerciale gabonaise de réassurance, où le cours de l'action est à 20 500. Donc, si vous voulez acheter une action, vous allez payer 20 500 en ce moment. Voilà, vous pourrez avoir l'action. Et ensuite, je répète que chaque action est rémunérée. Si vous avez acheté 10 actions, si l'intérêt de l'action par année est de 2,50, l'entreprise SCGR vous payera. 2,50%, mais ce n'est pas 2,50%, ça fait 2,50%, vous décalez les deux chiffres à la virgule, voilà, ça vous fait 0,25%, ok, donc 0,25% par action par exemple, voilà, vous avez acheté 100 actions, ça vous fait un pourcentage sur chaque action. Donc, ce qui fait que si vous achetez 15 000 actions, un exemple, voilà, chaque année vous aurez ce pourcentage et vous pouvez décider de garder vos actions toute la vie ou revendre vos actions à la, à la société SGR Gabon pour les investisseurs à long terme, bien sûr. Et donc, là, si vous venez sur le marché financier, voilà, pour la société SGR Gabon, bien sûr, vous allez ici sur. Ici, hein, vous êtes là, nous sommes sur Bourse en direct et nous allons sur le marché des actions. Alors, vous allez sur le marché des actions pour voir le mouvement des capitaux concernant les actions. Ici, la société SCG a été déjà cotée. Donc, il y a un mouvement qui a été fait, mouvement des capitaux sur le marché de la bbmac Donc, il y a ce qu'on appelle donc, sur le même volume de demande qui a été fait. Nous sommes là, les actions de la SCG Gabon. Vous voyez qu'ici, l'action sur le cours de référence, on était à 20 000. Lorsqu'il était sur le marché primaire, donc là, il n'était pas encore coté en bourse. Mais quand il était coté en bourse, il y a des gens qui vendent leurs actions. Donc, il y a des investisseurs qui revendent leurs actions maintenant à 20 500, c'est ce qu'on appelle l'offre. Ils proposent un prix et là, il y a des personnes qui n'avaient pas encore acheté des actions, qui décident d'acheter comme vous, voilà, ou d'autres personnes qui n'ont pas encore acheté des actions. Ok donc, oui, il y, a, il y a combien le volume de demander, Le volume de demandes ou le volume de demande. Ici, on a 15 personnes qui demandent, mais il n'y a, a que 10 personnes. Voilà, je rappelle que c'est un grand volume dix 10, 10 personnes. La personne veut vouloir acheter 15 000 actions parce que je rappelle qu'il y a 250 000 actions disponibles. Donc, il y a été dispersé sur le marché financier pour la société S&G Gabon. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre et c'est un bon déséquilibre parce qu'il y a peu de demandeurs, il y a beaucoup plus de demandeurs que d'offreurs. Mais sûrement parce que les gens font conscience à cette entreprise et ils veulent bien être payés à long terme. Souvent, c'est parce que ce sont des investisseurs qui investissent à long terme. Mais dans le haut trois moi, il y a des personnes qui, qui auront besoin de liquidités et qui vont vouloir libérer quelques actions. Ainsi, vous pourrez acheter des actions. Mais pour acheter l'action, comme j'ai dit, vous devez euh, voilà, aller, sur, aller sur la plateforme ou aller suivre la documentation sur la société SCG. Et pour avoir la documentation sur Ségéré, allez sur... Ici, vous allez sur l'actualité de la plateforme nouvelle de la BVMAC. OK quand vous êtes sur la nouvelle de la BBMAG, ici, vous pouvez facilement voir les informations. Ici, vous avez toutes les informations de toutes les sociétés qui ont été coûtées. Vous voyez émission de la nouvelle action SG Régabon. Voilà, vous voyez ici l'actualité. Et vous venez ici, vous avez émission d'action SCGéré, Vous avez les documents qui montrent la, à, à, à, à quoi va servir donc, euh, voilà, les, les fonds que la société demande. Ici, ce sont les dépliants. Ici, l'appel public à l'épargne, qui sont les personnes concernées. Ici, vous avez le bulletin de souscription, l'appel public à l'épargne de la société SCGéré. Pour ceux qui veulent souscrire ou acheter une action, c'est n'est pas euh, la souscription, mais là, c'était sur le marché primaire. Mais comme nous sommes maintenant sur le marché secondaire, voilà, également, vous souscrivez, vous faites la demande d'une action, donc vous venez souscrire à la demande d'une action. Et là, quand vous allez souscrire, après, vous allez faire un rapport. Par exemple, si je veux faire un exemple, je vais, je vais prendre, je vais dire, bon, je vais souscrire. OK, c'est un dépliant. C'est un document, par exemple, qu'il faut remplir. On vous demande de remplir. Vous remplissez un peu tout ce qu'il faut remplir. Voilà, pour demander le nombre d'achats, d'actions et tout le reste. C'est combien vous voulez et puis, et puis. Donc vous remplissez les informations et puis vous voyez bien que voilà il y a ici les sociétés co-arrangeurs, les sociétés qui prennent en charge, qui qui se chargent voilà de payer les actions à votre place et de vous rendre compte, de vous donner des documents voilà qui sont des documents euh, légaux quoi, qui vont vous aider donc à acheter ces actions. Ok. Donc ça c'est pour pouvoir euh, on va dire quoi prendre les informations pour euh, acheter l'action ici. Donc, vous pourrez simplement contacter, euh, contacter voilà, les, les entreprises donc, qui aident la société SG Gabon à, euh, à simplement surveiller le portefeuille de ses actionnaires. Donc, ici, c'est simplement pour vous présenter l'opportunité que vous pouvez investir simplement sur le marché BVMAC. Euh, vous pouvez investir encore donc, en achetant les actions de la société SG Régabon. Donc, si vous voulez plus de détails, comment acheter par Comment passer concrètement Écrivez-moi, donc faites des commentaires et surtout abonnez-vous déjà pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Aussi, je rappelle que voilà cette chaîne est pour les étudiants, nouveaux bacheliers, anciens bacheliers. Mais n'oubliez pas de vous abonner parce que bientôt le bac, bientôt les inscriptions en ligne pour vos comptes e-bourse. Et j'ai créé des comptes e-bourse gratuits pour toutes les personnes qui s'abonnent. Mais abonnez-vous et partagez le lien déjà. Abonnez-vous et partagez le lien. Et voilà, on se retrouve après le bac. Donc, merci, bonne chance pour les investisseurs également. Donc, euh, écrivez en commentaire pour qu'on fasse les vidéos beaucoup plus claires et pour que ça vous aide à investir voilà, avec une bonne conscience du risque. Donc, merci et surtout, bonne journée à chacun.